Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien euh, Voilà, donc on va commencer dans, dans quelques instants, le temps de finir quelques petits réglages euh, N'hésitez pas à me dire euh, sur le chat euh, si euh, déjà vous vous êtes là, si euh, vous arrivez bien à voir le stream, s'il n'y a pas de, pas de soucis Ceci est un test sonore. Test sonore. N'hésitez pas à m'indiquer si tout va bien avant qu'on commence. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Factorio, il s'agit euh, d'un jeu qui date d'il y a quelque temps maintenant, euh, qui est euh, bon euh, toujours en alpha, euh, mais euh, qui euh, qui avance. Euh, de, depuis euh, depuis quelques temps maintenant qui est développé depuis quelques temps euh, alors j'affiche juste le chat là sur un autre écran voilà c'est bon on va pouvoir commencer donc le but euh, alors il y a un petit scénario hein, comme, euh, comme tous les jeux de ce genre là euh, il s'agit donc euh, donc on arrive sur une sur une planète hostile et inconnue et est-ce que j'ai pensé à afficher le jeu Mais non, je n'ai pas pensé à afficher le jeu. Du coup, vous ne voyez rien. Du coup, vous ne voyez rien. Ce sera mieux. Tac. Voilà. Donc, Factorio, ça ressemble à ça. Donc, il s'agit d'un jeu où... On arrive sur une planète... On est sur une planète hostile, très clairement et euh, le but euh, c'est de construire une fusée euh, pour pouvoir se barrer euh, mais bon, c'est un jeu de, de gestion euh, tout ce qu'il y a de plus classique euh, du coup euh, on est comment dire on... l'intérêt du jeu est quand même euh, un peu limité en vrai on s'en fout un peu euh, donc là on va, on va laisser euh, tous les tous les paramètres par défaut et euh, pouf on va jouer voilà, donc le jeu nous le rappelle hein. il s'agit du mode de jeu libre de Factorio votre tâche consiste à lancer une fusée dans l'espace vous aurez besoin de technologie de pointe afin de débloquer le silo, commencez petit, évoluez en automatisant et n'oubliez pas de vous euh, protéger des autochtones puisque euh, c'est un petit peu les ennemis du jeu donc là on arrive dans une zone, donc on a une carte alors, euh, ces petits points rouges qui sont là c'est des méchants c'est euh, ce qui est là c'est une base de vie extra non, est-ce que c'est ça Non, ça va être plus haut c'est bien plus haut, je n'arrive pas à, à, à le montrer mais bon ça, c'est une base de vie extraterrestre, donc pour l'instant, on s'en fout. Nous, euh, on va commencer par s'approcher du minerai. Donc, il euh, y a plusieurs types de minerai. Ici, nous avons du charbon. Ici, euh, du minerai de fer. Ici, euh, de la pierre. Et ici, là, du minerai de cuivre. Donc, on va commencer par la pierre. Euh, on, on va commencer par euh, s'occuper euh, de la mine de, de collecter un peu de charbon euh, Puisque c'est un des carburants principaux du jeu Donc pour commencer on a une foreuse thermique euh, Donc pour, pour, euh, euh, pour miner euh, on pourrait le faire directement à la main Mais ça prend des plombs. Et c'est chiant et euh, on a une foreuse thermique euh, qui va nous permettre euh, de forer automatiquement euh, un four en pierre un, un peu de bois et des plaques de fer les plaques de fer s'obtenant euh, en prenant du minerai de fer et à cela euh, on va le passer dans un four euh, histoire de le cramer un petit peu et euh, de euh, le le convertir en plaque de fer. Donc là, je vais prendre ma foreuse. Pouf, on va le faire sortir par exemple par ici, là et là. Donc comme on le voit, j'ai le petit symbole de carburant, parce qu'il va falloir que j'y mette un peu de carburant. Donc en carburant, on peut mettre soit du bois, soit du charbon. donc Là, je mets un peu de charbon. Pouf, et ça va me permettre d'avoir du charbon. Parce que là, c'est pas encore très intéressant puisque c'est un peu chiant. Le charbon, là, il tombe là nulle part et, euh, et euh, bah, il ne sert strictement à rien. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est euh, prendre un convoyeur. Enfin, on va en fabriquer un convoyeur, pour le plus précis. Voilà, Alors, hop, je vais le mettre là et le convoyeur, il va nous permettre. Euh, que le charbon, hop, voilà. Donc en fait le charbon, quand il est euh, miné, il va aller dans le convoyeur et là, si je recule un peu, voilà, là il, là, il s'amasse au bout du convoyeur. Donc euh, maintenant ce qu'on va faire, c'est euh, prendre notre four en pierre et on va le mettre là, puisque le charbon c'est rigolo, mais le charbon il va nous permettre de miner le minion de fer donc là comme il est au tout au début je n'ai pas trop le choix je vais devoir miner par moi même le minion de fer voilà et donc là on voit que le force thermique est arrivé à corps de carburant puisque personne ne s'occupait de l'alimenter et euh, tout le principe du jeu en fait c'est de à peu près tout automatiser puisque là là donc il faut le remplir de, de charbon donc ce qu'on va faire c'est que on va récupérer plaque de fer et on va faire un bras robotisé thermique tac, qu'on va mettre là et le bras robotisé donc il va prendre ce qu'il voit passer dans le convoyeur et il va le porter et l'avantage de ce bras thermique là donc il va falloir que je mette un peu de charbon pour le faire démarrer c'est qu'en gros il va avoir du charbon qui passe. Donc lui, il va en prendre quelques-uns pour lui, puisqu'il fonctionne avec du charbon. Et ensuite, dès qu'il en va passer, plouf, il le met en carburant. Donc vous allez me dire que ce c'est un peu bête. Et bien pas forcément. Puisque euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en construire un deuxième. Et on va couper un peu de bois. Et on va pouvoir faire un coffre en bois et le coffre en bois. Ce qu'on ce qu va faire avec, c'est avec, que donc on a mis un convoyeur, un bras articulé et du coup le charbon, il va tomber là-dedans. Ça c'est bien, mais on a vu rapidement que euh, le plus important, c'était euh, d'avoir euh, des plaques de fer puisque c'est ça qui nous sert avec tout donc comme vous pouvez le voir dans l'interface euh, je peux construire euh, donc ça c'est tous les objets de base du jeu ça c'est ce que je peux construire, quand c'est sur fond rouge je suis obligé de passer par euh, une unité de production donc là typiquement la plaque de fer euh, vu qu'il faut euh, prendre euh, du minerai et le faire fondre je peux pas le faire moi-même je suis pas un four euh, je suis obligatoirement euh, obligé de construire un four par moi-même et euh, de, de construire un four et euh, d'y mettre le minerai de fer donc là ce qu'on a fait avec ça et eh ben on va refaire pareil avec avec un, une autre unité euh, une autre foreuse pour faire pareil avec le minerai donc là je vois que j'ai besoin de 9 euh, donc euh, ce qui est bien aussi avec ce jeu c'est qu'il va il va permettre de faire sauter des étapes donc là typiquement ma foros thermique pour pouvoir la construire il me faut 3 euh, euh, plaques de fer 3 engrenages et un four en pierre et euh, pour éviter de devoir construire par moi même euh, d'abord les plaques de fer puis les engrenages puis les fours en pierre il va me dire voilà le coût total donc euh, il va me permettre de partir des unités de, de base que j'ai et euh, de euh, construire les, les, les éléments intermédiaires nécessaires pour, euh, pour arriver à mon unité de production. Donc là il me dit que euh, le four en pierre c'est bon puisqu'il n'est pas en rouge. Par contre il me faut 9 plaques de fer au total. Euh, à la fois donc les plaques de fer, les 3 qui sont indispensables pour faire la foreuse et euh, les 6 nécessaires pour construire les 3 engrenages donc là euh, bah, on va remettre en place le four de pierre hop et on va remettre un peu de minerai et donc comme on l'a vu c'est qu'une foreuse ça a besoin euh, d'un comment dire, d'un four en pierre pour fonctionner donc ce que je vais devoir faire hop, je, je prends encore un petit peu de minerai de fer c'est qu'il va falloir que je construise un four en pierre et pour faire ça, il me faut de la pierre donc là, je vois sur la carte que là, j'ai un gisement de pierre il est juste là et donc, il me faut 5 pierres pour pouvoir faire un four en pierre Pouf, voilà, je mets 5. Et là, je retourne vers ici. Hop, là, il m'a construit mes plaques d'acier. Et hop, j'ai tout ce qu'il faut pour construire une force thermique. Et là, on va partir à l'automatisation de la chose. Donc, on va mettre la force thermique par ici. Voilà. Hop, je retire cette caisse parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais mettre un peu de charbon ici. Et maintenant, donc là je suis en train d'essayer d'automatiser la construction de plaques de fer. Hop. Donc là je me mets derrière la force thermique. Parce qu'elle fort plus rapidement que moi. Et voilà. J'en ai déjà 3. Je continue à mettre derrière et là notre but c'est euh, donc ce qu'on va faire là c'est que là on a un bras articulé euh, qui euh, met du charbon vers nulle part Donc euh, je peux l'attraper par moi même hein, pour ça euh, sauf que là ce qu'on va faire c'est que ce charbon qui est là, on va le ramener vers cette foreuse comme ça ça va alimenter en carburant cette foreuse et euh, le minerai et le charbon qui sortent de là, on va les ramener automatiquement vers le four en pierre, histoire qu'ils me construisent euh, par lui-même euh, du minerai de fer. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Parce que c'est là où est-ce qu'on commence à automatiser des choses. Hop, on reprend un peu du minerai de fer. Hop, on continue à faire le convoyeur. Alors, hop Tac, on va le tourner dans le bon sens Là, il faut encore un petit peu plus Tac Hop Donc là, je n'en ai pas encore assez Tac, tac Hop, minerai de fer, viens voir papa Tac Hein, donc il va me falloir un bras thermique et un convoyeur hein, c'est à ce moment là où je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par construire Hop, on, on va peut-être limiter ouais, voilà, on va peut-être faire comme ça, ça sera peut-être mieux Hop, on va prendre ici on va limiter le chemin tac, tac, et tac voilà, donc là on voit le bras articulé qui prend le charbon et qui va le mettre dans la foreuse quand on en aura besoin et là hop on va commencer à construire le convoyeur pour la foreuse donc pour prendre le mini qui sera fait hop tac voilà. donc vous remarquez que le, la foreuse thermique s'arrête euh, automatiquement euh, quand elle n'a plus de place puisque euh, les éléments prenant un peu de place euh, si on bloque la chaîne et eh ben ça ne fonctionne plus voilà donc là j'ai mon bras thermique qui va être là et qui lui non je l'ai mis à l'envers forcément voilà donc dans l'autre sens qui va prendre ce qui lui passe sous la main donc là ce sera le minerai de fer tac, tac, voilà donc là il commence à le prendre automatiquement c'est bien et maintenant on va prolonger ce convoyeur là jusqu'ici, histoire qu'on ait également du charbon ici pour alimenter euh, automatiquement le four donc là pour l'instant je lui mets à la main et voilà, et ce qui s'est passé hop, je vais devoir prendre un peu de charbon ici hop, hop voilà, en fait ce qui s'est passé ici c'est que comme j'avais pas de charbon comme j'ai pas mis de charbon ici, lui il est tombé euh, tout simplement à court de carburant hop, et là donc du coup pour régler ce petit souci, tac hop, je vais plutôt faire comme ça et voilà donc après euh, voilà, ce qu'on essaye de faire aussi c'est de ne pas mélanger les flux euh, justement pour ne pas être bloqué par cette limite de euh, il faut enfin euh, euh, par, par la limite de il euh, n'y a plus de place dans le convoyeur et euh, que les unités arrêtent de produire donc là on, on commence à avoir un, un, bon petit, un premier système sauf que la lue four il est sympa sauf que euh, le, euh, le comment dire, le, les plaques de fer là pour l'instant il les met nulle part donc je vais reconstruire encore un convoyeur. Je vais construire deux bras robotisés. Donc le bras il va prendre de là, il va le mettre sur un convoyeur qui va donner à son petit copain là. Tac, alors les bras pour l'instant, je vais les alimenter moi-même en charbon. Voilà et voilà, hop donc voilà, donc là, je viens de construire ma première chaîne donc, euh, ma chaîne d'alimentation qui euh, me permet, sans trop me fouler, de construire des plaques de fer et ben, et ben comme on a un début de quelque chose, on va continuer, puisque là, comme vous voyez on ne peut pas construire grand chose hein. donc, euh, on peut construire des coffres, des convoyeurs, ça on l'a fait Des bras robotisés, donc soit thermiques, soit euh, qui fonctionnent à l'électricité euh, Des petits poteaux électriques Des tuyaux euh, normaux et en souterrain Qui permettent de passer sous les choses Donc ça c'est pour déplacer des fluides euh, Nous avons des briques en pierre Qui permettent, euh, là ce sera par exemple pour faire des murs de fortification dans toute la partie production, donc on a des kits de réparation puisque euh, si ces collélinas qui sont en rouge euh, nous attaquent, euh, ils vont abîmer euh, nos, nos machines et du coup on va, on va pouvoir les réparer. Donc ensuite on a tout ce qu'il y a, euh, chaudière et machine à vapeur, Ça, ça permet de produire de l'électricité. La chaudière permet de prendre de l'eau et de générer de la vapeur et la machine à vapeur prend la vapeur et génère l'électricité. Donc il nous faut les deux, et il faut qu'on les mette proche d'un point d'eau, comme on le voit, euh, hop, voilà, là on a la carte, euh, le point d'eau il est ici, euh, et euh, donc là, alors ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut voir les, les ressources estimées de chaque minerai, euh, donc là par exemple j'ai pas beaucoup de pierres. Euh, j'ai du minerai de cuivre, euh, du minerai de fer et du charbon, c'est suffisant pour commencer et là le point d'eau le plus proche il est là et il est un peu proche là de ses ennemis qui sont là euh, sachant que aussi euh, ce jeu euh, vous incite à ne pas trop polluer puisque plus euh, vous polluez et là, là on le voit avec la petite fumée qui sort d'ici et les foreuses thermiques qui fonctionnent à charbon. Plus on pollue, plus ça va déranger les autochtones qui vont vouloir vous attaquer. Ah, donc là, là c'est tout ce qui est euh, fabrication d'électricité. Il faut aussi une pompe côtière qui permet euh, de pomper l'eau. Ah, donc euh, peut-être que l'électricité, on va peut-être attendre un petit peu avant de la faire. Euh, une foreuse thermique, une foreuse électrique le four en on l'a vu, le laboratoire ah le laboratoire il est important euh, puisque le laboratoire il vous permet de faire des recherches et au fur et à mesure du jeu euh, on va euh, se permettre de faire de plus en plus de recherches donc là notre prochain but euh, ça va être donc on peut choisir la recherche qu'on va faire mais la première recherche indispensable c'est l'automatisation euh, donc pour faire l'automatisation donc l'automatisation c'est quoi c'est que ça va nous permettre de faire des machines d'assemblage qui euh, bah typiquement euh, les fours en pierre aujourd'hui c'est moi qui les construis et euh, demain euh, en fait je peux dire elle est où elle est là, je peux dire euh, à une machine d'assemblage, très bien toi tu vas construire des, euh, euh, des fours en pierre donc euh, je vais devoir l'alimenter de matières premières mais euh, au fur et à mesure où je l'alimente euh, elle va, per, elle va euh, créer des, euh, des outils enfin elle va euh, j'alimente en matière première et elle va me ressortir des fours en pierre, ce qui est bien pratique, donc là je vais démarrer la recherche sauf que pour faire la recherche donc il faut donc, des produits intermédiaires il faut notamment ça, un pack de sciences d'automatisation donc c'est les fioles rouges donc, euh, plus vous avancez dans le jeu, euh, plus les ressources euh, vous demandent des compliquées. Là, si on va vers la fin, par exemple, pour construire un pack de sciences spatiales, puisque je vous rappelle que le but, c'est d'envoyer un CT dans l'espace, et eh bien, pour construire ça, il vous faut euh, des rouges, vertes, bleues, violettes et jaunes, et il en faut 2000 donc euh, là c'est vraiment vers la fin du jeu où est-ce qu'on arrive à, à faire ce, ce genre de choses là mais l'idée c'est vraiment de tout automatiser au maximum donc là notre prochain but va être d'automatiser la construction de fioles rouge et pour ça, donc il nous faut des plaques de cuivre et des plaques de fer donc les plaques de fer, c'est bon on en a, on a fait notre unité de, de fabrication par contre les plaques de cuivre on en a pas et on va devoir aller à la mine de cuivre qui se trouve ici là tout à l'est pour euh, pouvoir en construire donc je vous montre donc les unités intermédiaires ça va être euh, des câbles de cuivre qui sont nécessaires pour faire les poteaux euh, des barres de fer qui sont euh, juste une plaque de fer coupée en deux et un peu roulée, les engrenages euh, et les circuits électroniques et euh, on a toute une section de combat euh, puisque quand les autochtones vous attaquent euh, il va falloir se défendre et là on va, on va retrouver donc tout ce qui est armes donc de base on a un petit pistolet euh, qui a euh, 10 munitions donc euh, c'est euh, des chargeurs en fait hein. c'est pas 10 balles c'est euh, euh, 10 chargeurs de balles hein, qu'on peut fabriquer à partir de plaques de fer une armure légère et un radar euh, qui lui permet de scanner la zone puisque là si on regarde bien la zone éclairée c'est la zone où je connais en temps réel ce qui se passe euh, donc euh, c'est une zone qui est euh, autour de moi et euh, la zone euh, sombre plus sombre qui est là c'est la zone que je connais donc ça c'est la zone de départ du jeu mais euh, je ne sais pas ce qui se passe donc là euh, typiquement les, les ennemis qui sont là je sais qu'il y a un camp de là mais je ne sais pas où sont les ennemis puisque les ennemis se déplacent ça se trouve ils sont là, ils sont là, ils sont là, on ne sait pas voilà. et le radar permet euh, d'agrandir sa zone de vision du jeu donc là ce qu'on va faire c'est que on va aller construire euh, ce qu'il faut pour avoir des plaques de fer sauf que pour faire ça euh, des, des plaques de cuivre pardon. sauf que pour faire ça euh, on va commencer par s'équiper puisque on va mettre euh, des foreuses thermiques donc il va falloir euh, construire les foreuses en pierre donc là je me dis que je vais peut-être construire une foreuse thermique pour euh, s'occuper de la pierre donc du coup pour faire ça on va faire un coffre en bois on va faire des bras motorisés et on va faire quelques convoyeurs on en aura besoin hein? et pendant ce temps on va se déplacer là et je me dis en fait que je vais construire un autre ah Ouais, je vais construire un, une deuxième caisse et euh, je vais quand même garder un peu de charbon pour ça, je vais faire une caisse avec rempli de charbon. Donc euh, d'ailleurs là le charbon on voit que la foreuse ne travaille plus, puisqu'en fait il y a beaucoup trop de charbon sur mes lignes de production et il n'y a plus de place pour mettre du charbon. Donc là je vais pouvoir en récupérer. Voilà. est ce que je vais faire. Donc là je vais aller à la pierre. Tac. Je vais, je vais euh, prendre de la pierre parce que, à la main, puisque je n'ai pas le choix. donc euh, quand on fait les choses à la main c'est forcément plus long et le jeu vous encourage très vivement à ne pas le faire à la main hein? et donc là je vais pouvoir construire une foreuse hein? et donc là on se tape le temps de construction nécessaire aux différents systèmes donc la foreuse je vais la mettre euh, par exemple ici je vais mettre un bras motorisé ici et un bras dans l'autre sens comme ça, hop, là ça va vers le convoyeur et derrière on va mettre une caisse là et une caisse là et hop, et on met du charbon comme ça on aura un bras qui va alimenter en charbon le, la foreuse et euh, l'autre qui va euh, Stocker la pierre qui va nous permettre de faire des fours et donc de faire à peu près le même système mais au niveau euh de la mine de cuivre. Donc là, ça va, ça va prendre un petit moment avant euh d'avoir assez. Bien sûr, hop, j'ai pas mis de carburant dans ce bras là qui peut pas s'auto-alimenter. Donc euh, n'hésitez pas à utiliser le chat. Euh, si vous avez, si vous voulez poser des questions ou euh, vous voulez voir quelque chose, donc là c'est vraiment un tout tout tout début de partie euh, qu'on fait là qu'on commence. Je sais pas si je ferai euh, d'autres streams euh, régulièrement, peut-être que si, euh, mais voilà. Donc là on a assez pour faire deux foreuses et euh, il va me falloir aussi de construire un four Hop. donc là je pense qu'on a un bon début Hop. je vais construire encore des bras motorisés là on va pouvoir construire deux foreuses tac tac et là, on va prendre ce qu'il faut pour les alimenter. Hop, hop. Tac. Donc là, on va reconstruire un coffre. Alors, forcément. Forcément, j'ai pas assez alors quand même on va faire tac et tac euh, non on, on a besoin que d'un fond en pierre pour le moment fond en pierre d'ailleurs je vais le mettre en raccourci qui est là tac et de ce fond en pierre on va prélever là et on va le mettre directement dans un coffre que je ne peux pas construire donc euh, comme vous pouvez le voir aussi le jeu a un cycle jour-nuit ce qui euh, donc les, les foreuses utilisant un four en pierre euh, font leur propre lumière et euh, et les fours en pierre cramant des trucs euh, ça fait également sa propre lumière voilà donc là, ce, avec ce principe d'automatisation ce qui est bien, c'est que j'ai pu m'occuper d'autre chose et il a quand même continué à produire de son côté du coup, je n'ai pas perdu de temps et bien sûr, je n'ai pas pris de charbon alors c'est reparti dans l'autre sens hop, on va reprendre Tac. on va le prendre à la main voilà comme ça, on va pouvoir en laisser sur la ligne de production qui est tout à l'est voilà, donc là tout le monde se plaint d'être très sec pour ça que là, hop, on va mettre du charbon ici et il va falloir que j'en prenne un petit peu voilà parce qu'il va falloir que j'alimente ce truc Ah bah oui Ah bah oui Mais en fait euh, bah oui mais non Hop Parce que j'ai aussi besoin de charbon Pour Alimenter Le four Hop là ah, j'ai besoin de faire une caisse je vais mettre en raccourci histoire de... voilà voilà comme ça là j'ai ce qu'il faut euh, pour faire euh, mes plaques de cuivre et euh, et du coup il n'y a plus qu'à attendre un tout petit peu Euh, que euh, bah que ça arrive tout simplement hein? et donc là je vous rappelle que l'objectif c'est absolument pas euh, d'avoir quelque chose qui tombe en panne faute de carburant c'est de pouvoir mettre en place euh, du euh, des unités euh, de recherche alors là je me dis que mon système n'est pas très viable puisque là le charbon qui est là il n'est pas infini donc là je, je pourrais en construire un petit peu mais pas grand chose du coup du coup je me dis que ici c'est pareil plus vraiment de charbon du coup, ce qu'on va faire, c'est on va construire un système de convoyeur qui va prendre le charbon qui est ici, et qui va me l'apporter tout là-bas et normalement je vais avoir assez pour faire plein de convoyeurs hop, les convoyeurs je peux les créer 5 par 5 et je vais avoir besoin de bras robotisés thermiques alors là c'est vraiment le début du jeu, euh, donc euh, à part les convoyeurs on n'a pas grand chose. Euh, ce qu'on va pouvoir faire euh, un peu plus tard c'est euh, tout un système euh, de transport de trains de marchandises. Et euh, on va pouvoir automatiser, euh, puisque là on le voit que les mines sont assez éloignées, mais si un jour je veux... Euh, prendre, utiliser cette mine de fer ou cette mine de charbon qui sont mais alors bien bien euh, plus importantes que celle de, de mon départ euh, généralement ce que j'ai l'habitude de faire c'est ici c'est de euh, construire une gare de départ qui va ramener le euh, le minerai qui est extrait et qui va l'apporter donc à un centre logistique, qui sera probablement euh, par là, euh, pour décharger le minerai et euh, de passer toutes les étapes de fabrication euh, des plaques de fer. Donc là, on va reprendre du charbon parce qu'on va en avoir besoin. Toi, tu vas là. Et, et donc là, ce qu'on va faire, attention, c'est du guedin. Hop, on va faire un réseau de convoyeurs. Ça passe. Oups, j'ai un peu dérapé. Tac, on va tourner comme ça. On a encore un peu dérapé, décidément. Hop, c'est passé. assez. On va reconstruire. Et là, donc il nous en manque encore quelques-uns. Ah, donc là, on commence à voir, il y a un peu de charbon là qui passe, puisque le ce bras-là en prend un peu. Et en fait, je me dis que je vais devoir rapidement construire d'autres euh, foreuses de charbon, puisque sinon le système ne va pas tenir. Donc il va me falloir des plaques de fer. Hop, du convoyeur en voiture, voilà. Voilà, et là, tac-tac, tac-tac. Et on va mettre un bras ici, comme ça. Lui, il sera auto-alimenté. Fini le. Euh, la caisse qui s'occupe de ça. Alors, où est mon charbon Alors, faut aussi surveiller les foreuses et les déplacer de temps en temps, puisque là, on voit que... Donc, je sais pas si vous le voyez à droite. Alors, ressources attendues. Il n'y a plus que 817... 818, pardon. Euh... C'est quoi C'est une minerai de charbon euh, qui est encore attendu Donc, c'est-à-dire que je vais devoir construire une deuxième foreuse. De toute façon, il va falloir que je le fasse sur... Donc là, alors, une, une fois qu'on a mis les, les convoyeurs, on peut aussi courir dessus. Et c'est comme un tapis roulant à châtelet. C'est long, mais on peut marcher. Hop Donc là, on va reprendre des pierres. Ouh, il y en a beaucoup. Très bien. Hop On va reconstruire une forêt thermique. celle-là, on va pouvoir la mettre là. Et donc, ce qu'on va faire... On va enlever ce bras là puisque on va faire un système, on va faire une ligne de convoyeur et du charbon qui va passer par derrière et lui va alimenter nos foreuses. Là il va me falloir à nouveau hop, du minerai de fer. Donc on voit que le minerai de fer c'est quand même un truc euh, très très basique en fait hein, dans le jeu. Et euh, il va falloir en avoir régulièrement, donc c'est pour ça que je me dis aussi que je peux augmenter ma ligne de production de minerai de fer. Voilà, hop, faire comme ça. Voilà, comme ça, il y aura deux fois plus de charbon qui va arriver et qui va pouvoir alimenter mes convoyeurs. Et là, c'est pareil je doubler les capacités de forage parce que sinon euh, je vais manquer rapidement de minerai de fer euh, donc on va le faire comme ça il faut dégasser ce gros caillou okay, pouf, 20 pierres d'un coup et alors lui, lui ce qu'il va faire c'est que on va déplacer légèrement ce convoyeur euh... Non, on va le faire passer par là Tac Et là on va mettre un bras Qui va faire ça Et un bras Derrière Qui va m'alimenter Mon passage Hop. et voilà donc comme ça le système en plus il est un petit peu extensible donc c'est pas plus mal donc maintenant hop, on va continuer à construire des convoyeurs pour pouvoir alimenter en charbon la, la chaîne de production du côté du cuivre Hein. donc là ce qui va se passer aussi c'est que euh, peut-être qu'on soit un four et donc deux bras euh, euh, oui, oui, non c'était ça que je voulais prendre et donc deux bras hop histoire que ça aille un petit peu plus vite et là le bras, celui-là il n'y a plus rien Hop, on va prendre un petit peu de ferron ici Hop. et là, on va mettre ça là et maintenant, il y a un deuxième four forcément, lui, je l'ai mis à l'envers histoire de... Voilà, comme ça, j'aurai mes plaques de fer un peu plus vite Hop, toujours besoin de mes convoyeurs donc alors euh, là j'ai dans cette partie euh, j'ai pas encore accédé à l'électricité c'est peut-être quelque chose que je vais faire parce que de toute façon avant de rechercher l'automatisation il va me falloir faire des labos de recherche les labos de recherche ça ne fonctionne qu'à l'électricité donc euh, je vais devoir euh, construire une centrale électrique et euh, ça va me permettre aussi euh, au moins de remplacer les bras articulés qui n'ont qui pas accès au charbon par des bras articulés euh, électriques. Puisque cela, je serai sûr qu'ils ne tomberont pas en panne de courant. Là, c'est pareil. Euh, lui, voilà, il n'y a pas charbon imité Lui non plus. Donc, euh, alors, donc il ne travaille pas beaucoup. Donc, pour l'instant, ça peut tenir mais on va pas aller bien loin hein, on va reprendre un peu de charbon parce que quitte à aller par là bas autant avoir du charbon on va construire nos convoyeurs hein, donc lui il est un peu en rate de charbon mais c'est pas grave pas besoin de beaucoup de pierre pour le moment et eux, eux ils sont en rate de charbon complètement donc mes convoyeurs c'est pas encore assez hop là là là j'aime bien me promener sur la carte alors c'est vrai que tant que je prends ici il okay, va peut-être falloir que je refasse une force thermique c'est ce que je me dis alors, il, il, euh, à un moment dans le jeu, on a on a un outil qui va nous permettre de diviser le euh, ce qui est rentre dans un convoyeur en deux. Sauf que tant qu'on l'a pas, on fait la méthode du pauvre. Et le problème de cette méthode du pauvre là, c'est que lui, tout ce qui va passer, blâme, il le prend. Et euh, moi, ça me pose problème, hein, puisque du coup, j'ai plus rien qui va euh, là-bas. Donc, je pourrais aussi me dire, euh, voilà, je vais euh, Consacrer, euh, deux euh, deux foreuses pour là et deux foreuses pour ici bon je, pour l'instant on va pas le faire comme ça moi j'aime bien avoir une seule et unique ligne pour tout ça permet euh, de séparer ça donc euh, toujours, hein, si vous avez des questions Si vous ne connaissez pas le jeu Si vous voulez que je vous montre un détail en particulier N'hésitez pas Hop Tac, tac Voilà On va l'agrandir ici aussi Voilà Comme ça, ces fourrots là Elles vont être alimentées en charbon et donc alors c'est vrai que plus j'agrandis la ligne qui est ici plus euh, il va falloir que ça stocke de charbon avant de le remplir ça parce que euh, l'idée du système c'est aussi de remplir les lignes de production qui sont ici histoire de euh, de pouvoir euh, que lui arrête d'en prendre et en laisse pour lui après comme vous pouvez le voir comme je fabrique beaucoup de charbon et que ce bras là il est un peu lent euh, ce qui se passe c'est qu'il n'arrive plus à prendre toutes les tous les minerais euh, tous les minerais de charbon euh, qui passent et du coup il va en laisser pour lui euh, oui adrien euh, c'est le tout début on a commencé la partie il y a environ 40 minutes et euh, là pour l'instant euh, donc on est sur une partie où les où, où la mine de cuivre est quand même plutôt éloignée de la mine euh, de de fer et du coup là je crée un méga gros convoyeur voilà team gros convoyeur pour euh, pour alimenter mon usine qui est par là. Mais j'en ai pas encore assez. J'en ai pas encore assez. Donc va falloir attendre un peu. Alors euh, oui, si, si vous connaissez d'ailleurs euh, Factorio. Et que vous avez des, des petites astuces à me donner. N'hésitez pas. Euh, parce que en vrai. Euh, J'y ai joué il y, y a un petit moment maintenant. Et euh, bah, j'avais fait une énorme partie... Euh, euh, je peux peut-être vous la montrer euh, mais c'était il y a quelques mois maintenant et euh, j'avoue j'ai peut-être un peu perdu hop voilà, ça on peut enlever ça et ça et maintenant voilà, il y a à nouveau du charbon qui va pouvoir alimenter les foreuses et qui va pouvoir me refaire du cuivre tac voilà donc au moins je saurais que ma ligne va continuer à tourner, donc ça c'est bien cette ligne là de ferbon elle est pleine, c'est pas plus mal ouais, ouais le, le gros convoyeur dès le début euh, je suis d'accord, c'est pas de peau <rire> voilà. donc là on commence à voir quelque chose et donc on a dit que la flotte est loin <rire> et que euh, on va devoir galérer un petit peu pour ramener euh, de l'eau euh, et de l'électricité jusqu'ici donc là on va commencer à faire ce qu'il faut pour l'électricité il va falloir un peu de bois puisque je vais devoir construire des lignes électriques hein, il y a un peu de bois mort ici hein, on va en prendre hein. Alors bien sûr, ce, ce qu'on fait, c'est un jeu vidéo, hein. ne faites pas ça dans la vraie vie, ne déboisez pas la forêt qui est à côté de chez vous, juste pour construire des lignes électriques. Parce que c'est pas forcément le truc le plus cool. Il va nous falloir des tuyaux, mais ça c'est du minerai de fer. Il va nous falloir une pompe, c'est principalement du, euh, des plaques de fer. Des plaques de fer et de la pierre. La pierre j'en ai plein, et des plaques de fer, ok Euh, et euh, ouais, je, vais, je vais faire ma production au bord de l'eau Comme ça je vais pouvoir l'agrandir facilement Alors par contre ce qui me fait un peu peur c'est ce truc là Parce que là je vais du coup me rapprocher un peu de nos changements euh, Des gros méchants extraterrestres Et du coup ça va un petit peu m'embêter euh, Je vais quand même faire une fourreuse donc je vais faire deux chaudières Une machine à vapeur Une pompe côtière Et des tuyaux Et ce qui va aller là Ok Donc La foreuse Je vais la mettre comme ça Ah Et, et c'est là où est-ce qu'on commence à rigoler Puisque C'est toujours le début du jeu Et je n'ai rien pour croiser les flux C'est pas grave Hop, On va faire comme ça hop lui on va le tourner histoire que le charbon il aille pas n'importe où et là voilà on va faire ça et comme ça il y aura un peu plus de minerai de fer qui passera donc maintenant on va aller notre future unité de production d'électricité c'est à dire à il n'y okay, a pas de monstre qui se... alors quand on est vraiment au début du jeu euh, s'il y a un monstre qui m'attaque, je suis un peu foutu hein. je, je, je dois vous l'avouer hein? donc là on va mettre une pompe côtière et je vais devoir sortir le gros convoyeur parce qu'on aime ça, les gros convoyeurs euh, je vais sortir mes deux chaudières elles sont où, elles sont là tac et tac hein? Donc, ce qu'il va falloir, ce qu'il faut pour les alimenter. Euh, Est-ce que je peux mettre mon coffre ici ben Bien sûr que non. Donc, je vais le faire à l'envers. Tac, tac. Pour l'instant, on les alimente à partir d'un coffre. Suffira. voilà donc là pour l'instant ils produisent de la vapeur tac et la vapeur elle va aller donc dans cette machine à vapeur alors la machine à vapeur c'est vraiment autre chose euh, niveau pollution hein, parce que la machine à vapeur ça y va hein. et maintenant on va faire notre petite ligne d'électricité ah, donc en plus histoire de. On est obligé de mettre plein de poteaux. C'est pas drôle. Je vais essayer de le faire le truc à peu près droit et les espacer au maximum. Hop, je vais par là. Parce que... Hop. truc principal, ça va être par ici. Voilà. Donc là, première action. Là, euh, ces bras articulés euh, qui sont alimentés par euh, du charbon. On va les remplacer par des bras articulés euh, électriques. Comme ça, ils ne pourront plus tomber en panne. Hein? Hop. Parce que là, bon, là, clairement, il est en panne. Plus de carburant. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, au moins, lui... Alors, bien sûr, la machine à vapeur qui est là, elle peut générer au maximum ni, euh, 900 kW euh, un instant T d'électricité euh, et euh, donc au bout d'un moment on n'aura plus assez mais euh, là on est large euh, tant qu'on fait rien d'autre on est large euh, plus large que ça on meurt mais voilà, bon déjà au moins ce truc là il est autonome ça peut plus tomber en panne et on va faire pareil de l'autre côté, hop, comme ça on passe au tout électrique, effectivement, comme le dit Adrien, l'avantage de ces bousins c'est de euh, ne pas polluer. Donc là je peux mettre, même, je peux, je peux en mettre 3 là directement, 3 euh, en électrique. Euh, oui, même si c'est de là Il y a du charbon, ils peuvent euh, s'auto-alimenter Au moins Faut pas s'embêter Tac, On va les mettre là Tac, tac Et tac Et Ouais, non, c'est bon okay, donc là, on va continuer Hop, on va le mettre à côté du convoyeur Comme ça, ce sera plus facile à retrouver quand les extraterrestres nous l'ont cassé. Ah. Alors en plus, là, bon. C'était parti en sucette. J'en ai deux. Tac et tac. Voilà. Ok. Hop. Donc là, on va reprendre le cuir. Euh, oui, après, au bout d'un moment, Adrien, oui. Quand, quand on arrive avec les liquides, c'est, euh, ça fait des trucs tordus. Euh, bah, alors là, ce que je vous propose, c'est que on a déjà un bon premier truc. L'étape d'après, ça va nous être, ça va être de construire un laboratoire. Et je peux déjà construire un laboratoire. Euh, mais le laboratoire... Euh, donc il faut construire des packs de science pour construire une usine bah écoutez on va faire ça on va faire ça et euh, et on va on, ouais, on va faire ça tranquillement et comme ça on aura au moins de quoi faire les euh, premières optimisations voilà donc là euh, euh, Pack de science, donc il nous faut des plaques de cuivre, c'est-à-dire que, on va devoir faire une chaîne de production <rire> qui aille du cuivre jusqu'ici. Pour l'instant, la chaîne de production elle va être remplacée par un système tout con qu'on appelle un coffre. Non, on va commencer simple, et, euh, et donc, alors oui, dans Factorio là pour l'instant ça va parce que c'est assez isolé mais rapidement ça devient le foutoir parce qu'on en fout partout euh, nos convoyeurs ils se rendent dedans enfin c'est la galère donc, euh, donc alors ce que je vous propose c'est que là on va sauvegarder euh, Comment on va appeler la partie euh, on va l'appeler euh, ben, je sais pas on va l'appeler euh, en jouant, voilà tac on sauvegarde voilà. et on va quitter la partie quelques instants et on va charger une autre partie donc la partie euh... ah ouais elle est encore en 16 enfin voilà, donc ça c'était la partie que j'avais fait euh, voilà 138 heures de jeu et euh, je vais vous présenter les choses voilà euh... Donc là c'est une partie où j'ai clairement gagné Et euh, Alors je vais vous montrer un petit peu euh, Ce que ça donne une fois qu'on a Bien bien bien avancé dans le jeu Alors euh, On a quoi On a euh, donc là dans, dans cette partie du jeu je peux, je peux lancer euh, Carrément les fusées là, Parce qu'on est des fous euh, On a des petits drones Qui passent Et euh, qui peuvent prendre qui peuvent déplacer des choses d'un coffre à l'autre et qui peuvent vous auto-alimenter donc là, plus besoin d'aller se faire chier à chercher euh, j'ai un, un réseau ferré je, je vais vous montrer la carte elle s'étend un petit peu <rire> euh, j'ai un petit réseau ferré donc là euh, là c'est mon pôle historique c'est le pôle centre voilà donc euh, quand, quand je vous dis que je sais rapidement de foutoir avec euh, les convoyeurs je mentais pas voilà donc euh, là on est vraiment euh, sur, euh, sur une partie bien bien avancée euh, mais euh, on retrouve les principes de base donc là eux ils ont pas d'électricité je sais pas pourquoi euh, parce que je produis clairement pas assez mais c'est pas grave puisqu'on va pas sauvegarder hop hein, on fait juste attention au train en passant voilà donc là, euh, donc historiquement ici c'était euh, euh, une mine de cuivre que j'ai totalement épuisée et que du coup j'ai remplacé par plein de fours en pierre euh, voilà Un hein, plein plein plein euh, le minerai il est livré euh, par train donc, euh, alors c'est euh, tellement foutoir au niveau des trains. Donc, normalement, il y, a, il y a un quai pour chaque chose, sauf pour le minerai de fer où il y a plusieurs quais qui font exactement la même chose. Euh, donc, là, c'est le quai. Euh, alors, je crois qu'on le voit mieux là. Voilà. voilà, il y a le quai C qui est euh, pour tout ce qui est euh, cuivre. Là, c'est du minerai de fer. Ces trois-là aussi. Hein? Alors bien sûr, bon, il euh, y, y a des mitrailleuses automatiques et euh, des tourelles de laser un peu partout. Hein? Bon, euh, faut pas trop faire attention à, euh, aux trucs électriques. Alors j'en ai foutu un peu partout histoire de euh, faire en sorte que ce soit autosuffisant. Comment on peut faire des petits trucs rigolos Alors je sais pas si je l'ai là. normalement je, je dois en avoir une ici. Allez euh, où Allez où Allez où ah je la retrouve plus mais en gros euh, il y a moyen d'isoler électriquement des parties de réseau hop tiens on va, on va monter dans ce train euh, merci Adrien euh, donc euh, on peut faire des parties de des, des bouts de réseau des bouts de sous-réseau électrique ce qui va nous permettre euh, de l'isoler donc là en gros euh, ce réseau là il est isolé électriquement euh, comme ça, en cas de coupure Genre, euh, s'il n'y a Pas assez d'électricité qui est produit Dans le reste euh, Du système euh, Ce système là va continuer à être auto-alimenté hein? Voilà, donc euh, Là c'est du minerai de cuivre Puisque historiquement euh, Ici il y avait du minerai de cuivre Et du coup euh, je l'ai utilisé alors, il y a un système de rouges, donc il faut attendre euh, d'avoir l'autorisation pour passer. Mais en gros là, donc là, il y a plein de fours. Alors euh, il y a des fours en acier, il y a des fours en pierre, hein, il y a un peu de tout. Là, c'est toute la partie usine qui va alimenter les labos de recherche qui sont un peu plus bas. Euh, donc là, c'est toute la partie euh, minerai de cuivre. Donc Ce que j'ai fait, c'est que historiquement, à la base, il y avait des endroits où il y avait euh, des minerais à de cuivre qui se sont épuisés et au fur et à mesure euh, je les ai convertis petit à petit en euh, centre euh, qui va gérer euh, le, euh, euh, la production de euh, plaques de cuivre donc là voilà c'est ça que je cherchais tout à l'heure donc là c'est un c'est un système de réseau qui fait que euh, ici, donc si le signal A le signal A, il vient de cet accumulateur, donc l'accumulateur c'est une grosse batterie euh, qui fait que si cet accumulateur descend un peu trop en énergie ça va isoler éle électriquement ce sous-réseau euh, sous-réseau qui produit du charbon ou ce qu'il en reste euh, ou ce qu'il en reste c'est ça donc là c'est vraiment une, une mine de cuivre à l'abandon qui, qui a pratiquement été... Euh, une mine de charbon, pardon, euh, qui, est pratiquement à la, euh, qui est pratiquement épuisée. Mais euh, voilà, l'idée, c'est quand même de euh, faire en sorte que euh, cette usine de charbon-là soit toujours fonctionnelle, même euh, en cas euh, d'absence d'électricité sur le réseau. Donc il y a plein d'accumulateurs, justement, pour faire ça, sachant qu'il y a des tourelles mitrailleuses, il y a des tourelles laser... Il y a tout ce qu'il faut euh, pour protéger tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre euh, Donc ici, ça c'est pour les petits drones, donc il y a un réseau de robots port. C'est-à-dire que là, euh, ah, je peux lui demander... Donc là, j'ai je, je, 100 euh, convoyeurs, toujours sur moi. Mais je peux lui dire, euh, bah en fait je ne veux pas 100, j'en veux 200 si je fais ça, il va y avoir toute une armée de petits robots qui va venir me voir pour, voilà donc ils sont là, qui va les prendre dans les caisses logistiques et qui va me donner les convières que j'ai demandé voilà, donc là c'est vraiment euh, des fins de mine hein? donc on peut mettre du béton histoire d'aller un peu plus vite pour marcher là c'est une mine de cuivre qui est euh, qui est pas du tout utilisée puisque finalement le cuir j'en utilise pas assez j'ai fait un petit système de passage de passage à pied histoire d'aller un peu plus vite et tout est éliminé hop il euh, y a des passages à niveau histoire de hein. donc euh, ça c'est des choses que j'ai fait euh, c'est euh, c'est des petits points protégés et euh, qui me permettent euh, en fait généralement je mets un euh, je mets un héliport... Euh, je crois que normalement, voilà. C'est le réseau bleu qui est là, là. Ce réseau assez éloigné. Euh, les zigzags, c'est euh, le réseau électrique. Et euh, généralement, les réseaux électriques, bah, ça, ça... Là, là j'ai mis sur, sur mon passage chemin. Donc, euh, du coup, euh, du coup, ça fait des zigzags. Voilà. Et là, en fait, c'est mon, mon petit réseau euh, d'héliport. Donc toute la zone orange c'est là où les robots euh, peuvent agir La zone euh, verte, en fait la zone orange S'il y a deux zones oranges qui se superposent Les robots ports peuvent communiquer et les robots peuvent y aller euh, La zone verte c'est les zones euh, qui sont couvertes par les robots Donc les, les robots vont pouvoir y aller sans problème Mais c'est pas forcément la zone la plus active euh, donc là, on a quoi On a une mine de charbon qui est reliée à rien. Alors, euh, je pense que c'est parce que j'en ai plus trop d'utilité. Hop, on va continuer par là. Donc là, vous voyez qu'il y aura légèrement plus de monstres. <rire> Mais la zone est plus grande aussi. Euh, tac, on fait attention en traversant. Alors, euh, à certains endroits, j'ai même mis des feux verts, des feux rouges. Parce qu'on peut relier à ces feux-là, au euh, au sémaphore, histoire de savoir quand est-ce qu'un train arrive ou pas. Ah voilà, donc là ils sont éteints parce que on passe progressivement à la journée. Voilà, attends, attends des toiles de laser pour protéger le tout. Alors là historiquement les toiles de laser elles étaient là parce que je, il me semble il me semblait que ça c'était un virage avant et j'ai tout reconstruit pour que ce soit beaucoup plus droit, histoire que ce soit un peu plus propre hop, donc là on met le passage piéton entre les voies de chemin de fer parce que pourquoi pas hein, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre, hop, voilà donc il y a des portes aussi, j'aurais peut-être dû prendre, euh, un train qui passait ah, voilà, donc il y, a, il y a un réseau de il y a, il y a tout un réseau de conduite hop, allez, hop je, je vais prendre ce train là, je vais le mettre en mode manuel tac ça je vais pouvoir voyager avec alors il faut juste faire gaffe parce que il faut que je prenne euh, hop, voilà parce qu'il y a une espèce de sens unique et sinon on arrive à machin euh, mais voilà donc là euh, tous les aiguillages c'est pour aller à des euh, à des bouts différents et là si je vais par là Parfait, donc là, hop, un système de feu rouge. Toi, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Repart en automatique. Et là, là, c'est donc. Euh, là, il y a du. Qu'est-ce que c'est que ça Non, j'avais pas besoin de ça. Hop. Là, il y a du pétrole brut qui passe. Puisque là, historiquement, c'est toute ma partie euh, gestion des hydrocarbures et des fluides en général. Alors, c'est un peu le bazar. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas euh, croiser les effluves. Parce que euh, s'il y a un tuyau d'un type qui arrive euh, sur un autre type, euh, et ben ça se mélange et ça fait rien de bon. Voilà. Et donc euh, après on a, on a des usines euh, qui, vont, euh, euh, qui font toutes sortes de choses et qui vont permettre de faire des... Euh, euh, des euh, outils un peu plus complexes hein, donc là je suis obligé de faire le tour parce qu'on ne peut pas passer les tuyaux donc là pareil, hop, encore un commutateur d'alimentation électrique parce que là il y avait une ancienne mine de charbon un hein, plein de puits de pétrole par ici, est-ce qu'on peut passer par ici non, je suis bloqué ouais c'est un peu le bazar hein. alors là j'en conviens tout à fait c'est vraiment clairement le bazar parce que pour passer dans ce dédale faut y aller. Voilà, par ici je pourrais y aller. Tac. Alors là il y a des mines. Là il y a des raffineries. On veut tu en voilà. Chaque raffinerie euh, prend du pétrole brut et de l'eau. Et va le diviser en 3. En 3. Du pétrole lourd, du gaz et du pétrole léger. Donc, voilà, donc ça se découpe. Et là encore, euh, j'ai essayé de ranger un peu les choses, parce que sinon c'était le merdier. Voilà, un feu rouge, on va attendre. Voilà, et donc, euh, généralement, il voilà, y a des mines. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que... Euh, très bien, laisse-moi rentrer dans le livre de plan, je ne sais plus comment faire. Ah voilà. C'est qu'en fait, les petits robots, euh, outre le fait de vous alimenter, vous pouvez lui dire, voilà, que là, par exemple, cette chose-là, je n'en ai pas besoin. Détruire ça. Et donc, il y, y a des robots, voilà, qui arrivent. Pouf. Et qui prennent tout, et qui détruisent. Et inversement, euh, là, hop, j'ai ça. Est-ce que j'ai le même C'est celui-là. Voilà. Hop, des robots, vous pouvez leur dire, eh, bah vous allez me contraire ça et donc là hein, donc là il y a d'autres robots qui vont passer, qui vont choper les matières premières dans leur réseau logistique et qui vont venir le construire enfin j'espère voilà, ils arrivent là voilà. Et donc là ils vont construit ça Alors, je suis pas encore tout à fait satisfait parce qu'il manque un bout voilà Et voilà, et donc du coup, au bout d'un moment, vous faites quoi Vous construire un mur pour protéger votre passage. Vous faites ça, construit un mur ici. Voilà, et vous vous embêtez même plus. Voilà, puisque tout se construit tout seul. En fait, c'est vachement plus pratique. Voilà. Vous voulez agrandir telle ou telle ligne de train pouf, voilà, on fait ça au contraire, vous voulez la détruire, on l'enlève comme ça voilà. Euh, voilà et en fait, euh, au bout d'un moment, le jeu euh, alors bien sûr, tous les plans là que vous voyez c'est entièrement personnalisable et euh, au bout d'un moment, en fait euh, le jeu, au fur et à mesure où vous avancez euh, bah, vous allez automatiser de plus en plus en plus de trucs, et euh, du coup, ça va être vachement pratique pour circuler. Quoi, c'est que du coup, vous, vous serez peinard, et euh, euh, quand vous ah, là, là, je suis attaqué. alors il y, y a une mise à jour de l'interface que je connaissais pas à l'époque mais là voilà donc là il euh, y a du des gros des, des, des, des... Hein, mais il y a mes tourelles laser qui sont là il y a mes petits robots qui viennent là et qui réparent les choses et euh, là euh, ces bras articulés qui sont en panne, ils vont être réparés alors euh, des fois bon, euh, quand les stocks manquent bah, au bout d'un moment ça disparaît mais voilà, lui, il va venir là, pouf, et il remplace le bras. Et là, du coup, le jeu, bon, c'est peinard à jouer. Puisque vous concentrez que sur ce qui est important et pas le reste. Et au bout d'un moment, voilà. Et vous faites un petit empire comme ça. Et donc, euh, dès qu'il vous manque un peu de minerais, machin, truc, vous sortez euh, votre grille. Là, par exemple, là, il y, y a 2 millions de minerais fer. Vous sortez votre grille de... Euh, comment dire, de, de foreuses électriques. Ça va quadriller le minerai de fer comme ça va bien. Ça va tout sortir dans un tapis roulant, voire même dans une gare. Après, il n'y a plus qu'à construire les rails qui vont à cette gare. Et là, vous êtes Pénard. Vous jouez tranquillement. Voilà. Et du coup, vous n'avez même pas besoin de vous enquiquiner à faire ça. Hein et euh, voilà donc là c'est un train d'acier par exemple donc là c'est une petite usine euh, locale qui va qui va faire de l'acier et euh, le jour où ça se sera euh, épuisé et eh bien ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre, euh, rajouter un quai de gare ici et euh, ramener du minerai de fer par ici et comme ça pouf ça va devenir mon usine de euh, euh, mon usine d'acier voilà je pense qu'on va s'en arrêter là on va s'arrêter là là pour euh, factorio voilà j'espère que euh, ce petit stream vous a plu euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires poser des questions et si par hasard je refais un stream. Euh, bah on continuera l'autre partie. Là, je vous montre juste à quoi il ressemble une partie une fois terminée. Et, euh, et on continuera. Et on essaiera de s'approcher à quelque chose comme ça. Voilà. Et on finit sur ce gros combat. Allez, à la prochaine